Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un exercice complexe en Python Alors, pour euh, comprendre ce qui va suivre, euh, donc il faut être euh, au niveau de Python, il faut être OK sur les fonctions, les listes et les booléens Et puis en maths, il euh, faut quand même un petit peu savoir ce que c'est qu'une suite récurrente Alors on y va pour l'énoncé alors dans cet énoncé, on nous parle de nombre entier, au début donc supérieur ou égal à 1, et puis après il y a une méthode de calcul, on dit que si le nombre qu'on choisit est pair, on le divise par 2, puis on obtient un autre nombre. S'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1, et on obtient ainsi un autre nombre. Donc il va y avoir des étapes qui vont se dérouler peu à peu, et on va pouvoir faire des, des calculs avec des nombres. Donc cet énoncé, il est formalisé ainsi, avec une suite, donc qui est récurrente, hein. Alors là, donc, le premier terme, si donc l'entier choisi initialement, ici il est nommé K, donc c'est le nombre K ici. Hein. Donc si ce nombre K, euh, voilà le premier terme de la suite ce sera égal à ce nombre K. Et quand on veut calculer les termes suivants, hein, par exemple quand on veut calculer ce terme-là, il va falloir connaître le terme précédent, et on le divisera par 2 s'il est pair. Ou alors le terme précédent, le multipliera par 3 et on ajoutera 1, s'il est impair. Donc là on parle de terme, de, de suite récurrente, bah parce que euh, pour calculer un terme, on sert du, du terme précédent. Là il y a au niveau euh, euh, voilà mathématiques, algo, on part du principe que quel que soit le choix de cet entier k, s'il est supérieur ou égal à 1, bah, ça marche. À la fin, on finit toujours par trouver 1. Alors ces calculs qu'on fait, euh, on va, ils vont être regroupés dans une fonction... Euh, qui s'appelle calcul, qui prend en paramètre un entier n, strictement positif, donc c'est le nombre qui est au début là, et euh, qui doit renvoyer la liste de toutes les valeurs de. de... Donc on, on va faire des calculs, et puis quand on a fini les calculs, à la fin, on est sûr qu'on va trouver euh, le nombre 1. Par exemple, si on donne 7, et ben euh, donc si on donne 7, on regarde ici, euh, au début, donc ça c'est. U0, le premier terme. Si on donne 7, on doit trouver 7. Ok. Après, le terme suivant, donc c'est U1. On le calcule comment Alors, 7, c'est un nombre qui est impair. Donc, comme il est impair, on va le multiplier par 3 et on va ajouter 1. Donc, 3 fois 7, ça fait 21. Et on ajoute 1, ça fait 22. Donc, on obtient U1. Pour calculer U2, donc, on prend la valeur 22. C'est une valeur qui est paire. Donc pour calculer donc, le, le terme suivant, on va la diviser par 2 et on va obtenir 11. On commence pareil avec, euh, donc si on veut aller avoir eu 3, bah, hop, on calcule euh, la valeur suivante. Hein, donc on prend la valeur 11 qui est impair, donc 3 fois 11, 33, plus 1, 34, donc on obtient 34, et ainsi de suite. Et là on nous garantit qu'à la fin on a un. Donc c'est ça le, le morceau, euh, le gros morceau. Alors on va formaliser un petit peu tout ça. Donc l'objectif c'est de concevoir une fonction euh, calcul. Donc là, euh, dans cet exemple qui est donné, on a un argument en entrée qui est 7. Donc euh, la fonction calcul a reçoit euh, ce paramètre-là et après a fait le calcul qui c'est U0, U1, U2, U3, blablabla, et ainsi de suite. Et donc ça c'est le résultat qu'on va obtenir. Donc nous notre objectif c'est, en entrée de notre fonction calcul, on va avoir un nombre strictement positif. Et en sortie, on va voir la liste des valeurs de U de N. Alors, pour faire ça, il faut savoir calculer les valeurs de U de N. Donc, on va regarder ça. Donc là, on a l'algo pour faire le, le calcul des valeurs de U de N, donc euh, qui est donné tout à l'heure. Donc, il faut qu'on prenne en entrée le nombre K. Voilà, et comme on veut calculer la valeur d'un terme donné, il faut aussi qu'on connaisse N. Donc, il nous faut deux, deux choses, hein. de, deux, deux, deux paramètres en entrée, K et N on applique l'algorithme de calcul et on obtient la valeur u de n. Donc à chaque fois, hein, donc faut bien voilà, pour calculer du u de n, il faut connaître u de n 1 et ainsi de suite, sauf pour u de 0 où la valeur est euh, à les donner. Alors ici on nous parle de parité, est-ce qu'un nombre est pair ou impair Donc nous on va se focaliser dans le premier temps sur la notion de parité. Donc n est-il pair Donc on va créer commencer par créer une fonction qu'on va appeler pair. Qui reçoit un nombre et qui va nous donner vrai si le nombre est pair ou false si le nombre est impair Donc, on va faire un tour du côté de de tony python donc alors par exemple pour savoir si le nombre 10 il est pair, donc classiquement on fait 10 modulo 2 donc on regarde le reste de la division euh, de 10, 10 on divise par 2 et on regarde son reste donc si c'est 0 ça veut dire que le nombre il est pair. et si par exemple c'est 1, ça veut dire que le nombre est impair. donc nous, ce qu'on fait c'est qu'on va se poser cette question là pour savoir s'il si est pair. est-ce que 10 modulo 2 c'est égal à 0 si c'est le cas, vrai, le nombre est pair. et si c'est pas le cas un autre exemple, false, donc le nombre est impair. Donc la première chose qu'on va faire, on va définir une fonction qu'on va appeler pair. on va prendre en entrée un nombre n d'accord après on va faire on va faire comme retour la valeur de cette expression ici. Donc n modulo 2 est-il égal à 0. Donc là, je peux exécuter ça. Donc j'ai défini ma fonction pair et on va l'utiliser pour voir si tout est OK. Par exemple, pair de 11, ça me dit false. Pair de 10, ça me dit vrai. Et dans l'énoncé, par exemple, on avait de mémoire le nombre, par exemple, 17 paire de 17, c'est false ok, donc là tout va bien on a déjà notre euh, notre fonction alors, la parité c'est ok maintenant il faut qu'on calcule euh, la valeur euh, de u alors u on a deux valeurs hein. on a la valeur n donc u de quoi et la valeur k euh, qui, va, qui, va, qui est utilisée dans le calcul de notre suite d'accord, donc nous on va créer une fonction u qui prend euh, ces deux euh, paramètres, alors on définit notre fonction u, def u. Donc on a dit, il nous faut la valeur n, et ensuite il nous faut k. Alors la première chose qu'on va faire, hein, c'est que quand n il est égal à 0, c'est k. D'accord Donc on va directement faire ça, on va se faire un test. If n est égal à 0, on va faire un return de k. Voilà. Donc là, je vais tester ça, alors donc par exemple donc dans l'énoncé on avait u de 0 avec la valeur k qui était de 7, donc là on obtient bien 7, donc là c'est un bon début, alors après si on veut calculer u de 1, bah actuellement on n'a rien puisque notre fonction a return non. il n'y a pas d'autre calcul, donc maintenant on va, on va compléter un peu notre définition de u, alors, il faut qu'on se pose la question hein, pour, euh, quand on a un terme pour calculer le suivant. Il faut poser, se poser la question est-ce que le terme donc, précédent hein, il, il est pair ou impair. Donc pour calculer une valeur de, un, un rang donné, il faut calculer d'abord le terme précédent et ensuite on regarde sa parité. Donc on va se donner une valeur qu'on va appeler au hasard précédent et on va dire donc le terme précédent c'est u de n-1 je pousse mon curseur de k donc là on a le terme précédent au rang euh, inférieur et maintenant on va se poser la question if paire de précédent donc précédent est-il pré précédent voilà, précédent est-il pair si c'est le cas il faut qu'on return je me souviens plus. Il faut qu'on return le nombre divisé par 2. D'accord Donc, c'est. Voilà, du mal. Précédent divisé par 2. Voilà. Sinon, on fait un return de. Return de précédent. Alors, précédent fois 3 plus 1. Donc, précédent. 3 plus. voilà donc là on a notre définition euh, de, n, de u de, de u de n de k voilà donc on va euh, on avait calculé tout à l'heure u donc 0,7 donc là il n'y a pas de souci après si on fait le calcul au rang 1 on obtient 22 voilà. donc là 7, au rang 1, on obtient 22, au rang 2, on devrait obtenir 11, hein donc on va regarder ça, et au rang, 2, au rang 2, voilà, on obtient 11. Donc super, donc là, on a notre définition de U. Alors pour finir, bah nous, qu'est-ce qu'il nous faut C'est notre fonction calcul, hein c'est le but ultime. Donc là, calcul, il va falloir créer une liste, on doit retourner une liste. Le premier élément de cette liste, c'est la valeur qui est donnée, c'est-à-dire u0 de k. Et après, il va falloir faire une boucle pour calculer tous les termes suivants. Donc on va commencer donc par... On va créer notre fonction qui s'appelle calcul. On prend une valeur k. Voilà. Alors, après, dans calcul... Au début, on est au rang 0, donc on se donne une valeur n qui est égale à 0. Après, on va calculer euh, donc notre valeur. Donc la valeur, c'est u de 0 ou n, hein, comme euh, voilà, donc on va mettre u de 0 de k. On obtient cette valeur-là, il va falloir qu'on la place dans une liste, parce qu'on retourne une liste. Alors cette liste, je vais l'appeler résu. Je vais mettre des crochets, je vais dire que c'est. à contient. Voilà, ici on a des calculs à faire, puis dans le premier temps, je vais me faire un return de résu pour voir ce que ça donne. Donc là, normalement mon calcul, il doit me retourner euh, la valeur U0 en connaissant K hein, qui est fourni. donc on va on va déjà regarder ça, donc si je fais un calcul de 7, hop, ça me donne la pre le premier élément euh, qui vaut 7. Donc on est bien sur ça, et maintenant il va falloir calculer U1 puis 2, bla bla bla bla bla, jusqu'à temps qu'on qu obtienne la valeur 1. Donc là, pour faire ça, on va utiliser une boucle, on va dire while ma valeur, donc celle que je viens de calculer, là j'en ai une, hein, donc tout est bien initialisé, est-ce qu'elle est différente de 1 Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on qu augmente n, on passe au rang supérieur, il faut qu'on calcule donc une nouvelle valeur, donc, cette valeur-là va être égale à U de N. Voilà. Et après, donc, la valeur que je viens de calculer, il ne faut pas que j'oublie de la rajouter dans ma liste. Donc, on va se faire un append pour rajouter la valeur à la fin de la liste. Donc, on fait deux valeurs. Donc là, si ma valeur elle, est différente de 1, j'augmente le rang. Je fais un nouveau calcul je le rajoute dans ma liste, et ainsi de suite. Donc là, on a notre nouvelle définition, on y va, on se fait un petit calcul de 7, hein. et donc là on va de 7 jusqu'à 1, donc 7, 22, etc. Donc on est en plein dedans, donc on est euh, on est OK, hein. on, a bien, on a bien trouvé tout ça. Alors après on peut faire d'autres petites vérifications, par exemple si on commence à la valeur, je ne sais pas, mettons 5, Hop, on obtient bien la, la suite de nombres jusqu'à 1 et ça s'arrête. Donc là, on peut dire qu'on a validé euh, le tout. Alors, par rapport à cet exercice, donc c'est un exercice assez compliqué, donc et, qui est intéressant. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on veut coder un script, il faut vraiment décomposer, euh, voilà, en fonction relativement simple. Hein, alors, je mets des guillemets parce que. Il faut, faut faire les bons choix, etc. Par exemple, la notion de parité, c'est intéressant. On fait une, une toute petite une toute petite fonction pour savoir euh, euh, si un nombre est pair. Ensuite, pour chaque fonction, il faut des exemples. Ça, c'est important. Comme ça, ça permet de bien préciser les entrées et les sorties de chaque fonction. Et quand on arrive à être au clair par rapport à ça, donc quand on, notre objectif il est enfin clair, on peut enfin coder quelque chose. Si on se met à coder sans trop comprendre ce qu'on fait, on n'est pas prêt d'y arriver. Ensuite, quand on code les fonctions, il faut y aller peu à peu. Moi, je, je, je trouve que c'est intéressant de commencer par les fonctions, entre guillemets, les plus simples, comme ce qu'on a fait là avec la parité. On commence par cette fonction-là, puis après cette fonction-là, on va éventuellement la réutiliser dans une autre fonction, et ainsi de suite. Donc on, on, on va vers le, le, le plus compliqué, le, le plus englobant. Et puis à la fin, on valide, évidemment, avec l'exemple le, le, qui est fourni dans l'énoncé. Si vous avez un exo à faire, et que dans l'énoncé, dans on vous dit « voilà », à la fin, il faut donner ça, ben, le minimum, c'est d'obtenir le même résultat. Et si on a obtenu le même résultat, on peut même en trouver d'autres euh, pour valider encore plus euh, le, comment dire, le principe, et, et c'est OK. Bah ben, Écoutez, sur ce, je vous remercie euh, pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.